Bah... Bon qu'est-ce que vous faites là Ah mais vous êtes un petit peu en avance, j'installe tout juste le décor. Bon bah. Puisque vous êtes là, euh, installez-vous. Euh, prenez un siège, hein. Il euh, y en a, a quelques-uns là autour, et puis euh, une petite tasse de thé, de café. J'arrive tout de suite, je vous montre le bon plan de la semaine. Entre-temps, ce que je vous propose, c'est de, bah, de vous abonner à ma chaîne. Bon, je retourne balayer, parce que sinon, vous allez avoir un cadre de vidéo qui est pas très propre et pas très sympa. Je compte sur vous. Alors, mes petits débrouillards, ce que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est comment faire de la lessive olière parce que vous ne le savez peut-être pas, mais le lierre contient de la saponine, c'est-à-dire des agents moussants et détergents idéal pour faire de la lessive. Ah oh, voilà, je m'installe hein, parce que ça va durer un petit peu de temps. Je vous rassure, hein, je ne vais pas monopoliser votre temps pendant toute l'après-midi, mais on a besoin de 50 feuilles de lierre. Alors pour ça, il nous faut des ciseaux. Un salalier pour recueillir notre lèvre, notre lierre, eh, c'est difficile à dire, hein et du lierre, parce que avec de l'aloe vera, bah, ça marche moins bien. Bref, allez, on va commencer. Donc je vous laisse compter. Hein. Un, deux, trois, et eh oui, on n'est pas sorti de l'auberge. 4, 5. si vous en prenez euh, 49 ou 51, ça fonctionnera quand même, je vous rassure. Allons-y gaiement. Ta -da, ta -da, ta -da. Pif pof pouf, oh, elles sont petites, celles-là, je sais pas, je vais pas prendre les bébés quand même, ça se fait pas. Maintenant qu'on a notre lierre, eh ben on va le rincer. Alors maintenant que vous avez laissé bouillir 15 minutes vos feuilles de lierre dans une casserole avec de l'eau, je rappelle les quantités, 50 feuilles de lierre pour 1 litre d'eau. Nous, on en a fait 2 litres, donc ça fait 100 feuilles. Et vous laissez votre lierre reposer pendant 24 heures dans la casserole avec l'eau. Et bien les 24 heures sont passées, oui sur ma chaîne le temps passe toujours très très vite. Je rapporte nos feuilles de lierre qui ont macéré pendant 24 heures dans de l'eau. On va à présent les filtrer. Pour ça, il va vous falloir un saladier, évidemment, une passoire et un entonnoir pour pouvoir les mettre dans les bouteilles. Et puis, comme on a fait 2 litres, je vous recommande de prendre 2 bouteilles en verre ou alors vos anciens bidons de lessive. Ça fera très bien l'affaire. Surtout, n'achetez pas de contenant exprès pour ça. Je suis sûre que chez vous, vous allez pouvoir trouver tout ce dont vous avez besoin. Alors, je vais vous rapprochez de moi. Et voilà à quoi ressemble notre lessive. Alors maintenant, petit passage délicat, il va falloir transvaser tout dans des bouteilles en verre. Je sens la catastrophe arriver. Mais non, mais non, tu vas t'en sortir. Alors, je ne sais pas si vous voyez... Mais ça mousse un peu. Je vais vous montrer. Là, c'est la saponine qui agit. Hop, c'est reparti. Eh ben, c'est pas mal. J'ai eu le combat dans l'œil. Alors voilà, nos deux lessives sont prêtes, prêtes à l'usage. Alors c'est pas le tout, mais maintenant il va falloir les tester parce que je vous vends un peu du rêve avec ma lessive olière, mais est-elle vraiment efficace Eh bien pour ça, nous allons faire un test sur un torchon, un torchon blanc évidemment, sinon c'est pas très drôle. On va le tacher avec un petit peu de confiture. Voilà. Vous êtes témoin de cette tâche, on ne peut pas la rater. Euh, quand c'est un peu taché comme ça, il faut pré-laver. Donc je vais mettre un petit peu de ma lessive sur cette tâche. Pour les quantités, ça va être un verre de lessive dans votre bac habituel, plus un fond de bicarbonate de soude, alors vous voyez cette quantité là, directement dans votre tambour. Alors parmi les autres vêtements de la machine, je prends le torchon, torchon qui est un peu taché encore. Pas très concluant pour les taches. en revanche pour le linge normal, il sent le propre. chaussette qui ne sent plus les pieds. Voilà, alors sachez que cette lessive ne se conserve pas très longtemps, quand même, petit bémol, 3 semaines. Mais bon, vous avez vu, on a fait 2 litres à raison d'un verre par machine. Euh, vous allez voir que ça va partir quand même assez vite. Alors l'avantage, évidemment, de cette lessive, c'est quand même qu'elle est gratuite, puisque vous retrouverez le lierre dans votre jardin ou au cours d'une balade en forêt, une balade à thème sur le thème de la lessive, c'est toujours sympa. Et puis comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook avec ma page Les bons plans de Mathilde. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le groupe Facebook Le Comptoir de la Débrouille, vous êtes maintenant 17 000 à poser des questions, échanger vos bons plans, etc. Allez-y gaiement, il y a plein de gens qui pourront résoudre vos problèmes. Sur ce, je vous laisse, je vais préparer ma prochaine vidéo et je pense qu'elle va vous plaire. C'est un peu plus girly que d'habitude, mais ça risque d'être pas mal. Et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Salut